Salut HeroList, et on se retrouve pour la première fois euh, pour une vidéo bilan des ombres de Yoksotot. Avec donc la table, on a terminé le premier scénario, et aujourd'hui euh, Ben est avec nous, euh, un des joueurs victimes de, de ce premier scénario. Et donc on va pouvoir euh, tranquillement, euh, casual, le débriefer ensemble. Bonjour tout le monde. Donc les ombres. Alors... Euh, est-ce que on peut, peut être commencer Est-ce que tu connaissais Les Ombres avant qu'on que même je t'annonce qu'on va jouer euh, bon, tu les avais pas lu évidemment, mais <rire> je, me suis, je me suis abstenu d'aller. <rire> euh, oui, je connaissais bah le depuis euh, depuis les, on va dire, milieu des années 80, ça fait partie des campagnes assez réputées quand même euh, fin des années 80. Donc oui, je connaissais, le, je connaissais le thème et puis, euh, puis voilà joueur de tout depuis, euh, depuis un certain nombre d'années et, euh, euh, et, et, et gardien des arcanes, par ailleurs. Euh, évidemment, je m'étais intéressé un peu de, aux ombres de Yoxetot, desquelles j'avais entendu dire euh, du bien et du mal, évidemment, euh, puisque c'est une campagne qui ne fait pas l'unanimité. Elle, elle est très mitigée sur internet, <rire> euh, c'est vrai. Euh, donc voilà, je me suis lancé avec grand plaisir quand tu m'as proposé euh, de découvrir euh, très bien. Donc euh, tu connaissais comme moi en fait de non genre ça c'est une campagne célèbre voilà et ça. quelques quelques retours quand même. Et les avis autour les qui, retours, qui euh, moi j'avoue hein, les retours que j'avais au départ étaient quand même pas extrêmement fameux ah, j'ai croisé assez... des retours surtout négatifs. C'est ça. Sur ces ça. Euh, euh... Depuis quand on a commencé j'ai croisé des retours positifs ça doit être les gens ils veulent pas que tu ailles mm. puis quand t'es dedans tant pis pour toi non mais si vas-y c'est pas grave <rire> <C 'est> <rire> ça fera <rire> pas, pas mal. C'est pas hein, grave c'est bien. De toute façon maintenant t'es voilà t'as mis le doigt dans l'engrenage je sais pas parce que ça que bon elle a deux grandes critiques massives. Euh, c'est ce qui lui reprochait le plus que j'avais remarqué et qui finalement ne sont pas des vrais défauts en fait. Je pense que c'est des défauts réels dedans mais c'est pas des défauts suffisamment gros pour dire que la campagne est mauvaise. On lui reproche d'être pas tout à fait très bien lié entre chaque scénario, c'est-à-dire tous sont, font bien partie d'un tout mais le, le fil rouge n'est pas évident pour les joueurs euh, et donc les liens des fois sont un peu capillotractés. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais est -ce est pour, pas, pour moi, c'est pas forcément un vrai problème, tu vois. Alors, ne suis pas trop parce que pour l'instant, euh, <rire> on voilà. n'a pas encore eu l'occasion de voir à quel point le film était C'est pas, <rire> pas, pas, pas gênant, tu as déjà vu le film pour le prochain scénar. C'est qui qui est assez classique pour des campagnes de l'époque, on va dire. Hein. Ah, oui, carrément, c'est très classique. Et l'autre proche qu'ils lui ont fait, c'est qu'elle était très mortelle. Je confirme, donc. <rire> elle est, elle est mortelle. Moi, je le confirme à la lecture. J'ai fait, non, mais c'est chaud, quoi. Putain, toutes les campagnes de Toulouse sont comme ça, ou, euh, mais voilà. Mais c'est quand même une grande et belle histoire. Donc, on a fait ce scénar en, du coup, quatre, cinq séances. Un truc comme ça, ouais, je cinq. pense. Cinq séances. Euh, cinq séances. Alors, on fait des petites séances en semaine, hebdomadaires. Donc, c'est cinq séances, euh... Euh, deux, 4 heures qui peuvent être, des fois être trois, euh, c'est le de dernier trois. coup on a rejoint une heure de rab Entre trois et quatre heures ouais, Entre trois et quatre heures, c'est les petites séances euh, au milieu de la semaine, il hein, y a des gens qui bossent et, euh, et donc voilà Donc quatre, cinq séances finalement c'est un peu plus court que ce que je pensais cette, euh, cette campagne Donc okay. euh, Alors on va présenter les personnages, alors les personnages que tu as créés toi déjà alors, euh, bah, pour commencer, euh, moi j'avais suivi un petit peu quelques instructions, les instructions de base que tu m'avais données, à savoir, euh, il fallait qu'il y ait un lien a priori avec New York et, et Boston, tant qu'à faire. Donc, euh, donc j'ai créé, créé un cabinet d'avocats qui euh, plutôt florissant, cabinet d'aide juridique en fait, plutôt florissant. Donc, chacun des, des intervenants du cabinet juridique devient un P.J. en fait que, que j'ai préparé. Donc, nous avons euh, Worcester, Arthur George Worcester, euh, récemment veuf, euh, qui est donc le, le papa de la famille, hein, le, le paternel, la figure paternelle. Euh, qui est un homme plutôt arrogant et assez sûr de lui, patriote, euh, assez proche des idées euh, extrêmement réactionnaires, voire franchement fascisantes du caca. Euh, un homme de son temps quand même pour l'Amérique des euh, années 20 euh, Surtout qu'on est dans les années 20 et il est pas <coughs> jeune dans les Et il est pas bah jeune, voilà, c'est le papa, c'est le vieux il, il a pas loin le, 70 est, ans, est donc, de 70 ans C'est patriarche de la famille Donc voilà, c'est dans les années 20 qu'il a 70 ans effectivement euh, Bah carrément. il a, des, il a des, des idées des années des 1860 quoi Plutôt réactionnaire, euh, euh, euh, voilà, très très loin Donc ça a été très drôle de voir ce personnage mis en jeu L'occasion dans Toulouse c'est aussi de jouer des fois des gens on n'aimerait pas croiser euh, en vrai, hein, les, pas forcément, mais bon... Euh, les gens de leur époque, on peut les dire gens dire de leur ça. Époque. Non mais c'est ça, c'est intéressant historiquement de voir avec connards. art. ça. C'est une non, lui c'est pas, bon, c'est vrai que tu as, joué... tu as joué particulièrement euh, euh, réac, effectivement. C'était le but. Hein. C'était bien, j'avais incarné. J'avais choisi de, que, que le personnage soit effectivement un peu réactionnaire, franchement réactionnaire, c'était le but du jeu. Et ça, ça, ça a été très très bien interprété, <rire> donc tu as créé donc toutes ces familles et donc c'est Worcester euh, Padré que tu as joué pour euh, ce premier scénario. Avec toi, on avait donc quatre autres joueurs. Euh, donc, euh, comme personnage, on avait donc Nikolai Mendvedev, qui est tailleur russe. Il a quoi il a Une quarantaine d'années Ouais, c'est ça. Euh, une bien quarantaine d'années, euh... bien bâti, solide, mais pas fort. Mais pas fort, en oui. Absolument pas. Euh, il a une faiblesse, il a un, un bizarre dans les bras. catastrophique. <rire> et, euh, c est, il, il, il, il est super balèze et quand on lui demande Tu me fais la courte échelle Ah, mais je peux pas. <rire> Sous au-delà au de 30 kilos, c'est ah, une difficulté. Euh, on aura peut-être l'occasion du coup de faire des bilans avec d'autres joueurs, hein. c'est peut-être le but, je sais pas si tous souhaiteront apparaître, mais ceux qui veulent venir seront les bienvenus pour faire la même chose que Ben aujourd'hui. Euh, mais en tout cas je pense que c'est plus intéressant sous forme d'échange que si moi tout seul je racontais et puis moi j'ai mon point de vue de MJ. Oui. Okay. Je risque même de fuiter la suite, <rire> tout seul, tu sais, tu oui. pars tout seul, tu ne voilà. ouais, ouais, dis pas, euh, je mais on ne l'a pas vu, ça, pas. <rire> on ne l'a pas vu, ça. Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on va passer assez vite sur les personnages, on s'en s'il y a besoin en, en racontant. On a également donc euh, ensuite Winston, Winston Fillmore, Fillmore euh, un explorateur hein, quand même pas mal inspiré d'un Jones, faut être honnête, mm -hmm. euh, mais plutôt réaliste, donc c'est anthropologue qui voyage, euh, qui aime bien euh, les expériences archéologiques, mais qui du coup passe surtout la majorité de son temps à glander et à chercher des financements pour ses voyages. Hein. Donc il est quand même bel et bien aux Etats-Unis, il part par période de 6 mois, mais sinon bon, il est là et à transporter un singe euh, extrêmement voilà. désagréable. La particularité de, de Winston étant qu'il a un petit singe Jiggles, qui est un singe domestique, c'est-à-dire qu'il reste près de lui, et il le considère tout à fait comme son maître, mais absolument pas apprivoisé, absolument pas dressé. Euh, et donc, c'est bah, un, un singe qui jette son caca régulièrement, c'est un singe qui, euh, qui emmerde le monde. Euh, ensuite, nous avons donc euh, Henry Adams, Henry Adams qui est euh, professeur euh, d'escrime de ton fils, puisque du coup, à nouveau, on a cherché à faire des liens entre les personnages d'un même joueur, mais aussi des autres euh, joueurs, afin que quand les investigateurs tombent comme des mouches, on puisse quand même rebondir à peu près. Euh, donc, euh, Angadam, c'est euh, c'est un médaillé olympique de, de la dernière des derniers JO, donc c'est 1924, justement, médaillé d'or olympique d'escrime. De, euh, donc voilà, sinon, bah, c'est juste un sportif qui... Il fait de la moto et après mmh. bon je sais pas si on le définit trop autrement ce personnage. Mmh. Et enfin nous avons euh, donc euh, le professeur, euh, enfin le docteur James ouais. Owen qui est un personnage recyclé d'un autre scénar, qui est donc un docteur, un ancien docteur de la Première Guerre mondiale, un ancien docteur militaire, qui est désormais en fauteuil roulant suite à un accident d'un scénario précédent. Ce qui est extrêmement pratique. Extrêmement pratique parce qu'il y a des escaliers en gros tout le long <rire> du premier scénar. Enfin, euh, voilà, c'est pas un donjon mais quand même il y a de l'escalier. Euh, et donc, donc, tout ce petit groupe s'est réuni, euh, et bien, euh, je t'en prie, plutôt un point de vue de joueur, c'est plutôt sympa. En intro, euh, vous avez vu. On, on a été euh, contacté, alors on se connaissait tous de loin en loin, mais nous avons tous, euh, globalement, et pour faire un petit peu rapide, contacté par euh, la loge hermétique de l'ordre du crépuscule d'argent. Euh, il me semble que le titre exact c'est ça. Euh... C'est l'ordre hermétique du crépuscule de l'argent. C'est la, lo la loge de Boston du coup. La, la loge de Boston, oui, c'est ça. C'est l'ordre hermétique du crépuscule de C'est ça. Du toujours des noms qui sent bien. Qui sent le plaisir et le bonheur. On a tout de suite su que c'était quelque chose d'extrêmement positif pour nous et qu'on allait faire vraiment un bon bout de chemin avec ces gens-là. Voilà. quelque chose de très enrichissant pour nous. Euh, par simple curiosité, pour certains, euh, moi, mon personnage y allait vraiment dans, dans l'idée de découvrir des gens euh, de la haute société avec lesquels il pourrait faire des affaires, puisque son cabinet euh, est toujours preneur de nouveaux clients, et surtout dans les classes les plus aisées, puisque puisqu'on a été contacté en nous expliquant que les femmes n'étaient pas admises, un et un que euh, c'était hein, <rire> un dire. gentleman's club, et que les femmes n'y étant pas admises et, euh, et les moyens réclamés euh, pour adhérer à, à l'ordre d'argent faisant déjà en soi euh, le tri. Euh, C'était tout à fait le fonctionnement, effectivement, un, un, une levée d'argent comme beaucoup de, de, de clubs, mais c'est aussi tout à fait un prix, euh, mmh. euh, donc euh, heureusement, on n'avait que des personnages quand même relativement aisés. La plupart ouais. d'entre vous avaient un crédit assez élevé euh, pour parler stats, mais dans tous les cas, euh, la capacité d'être invité euh, par ça, alors il y en a d'autres qui ont été attirés par justement la représentation, il y en a qui ont eu des amis qui se sont trouvés dedans. Euh, chacun a eu différentes pièces de se retrouver, mais effectivement, euh, vous y avez été conviés également, euh, après en avoir un peu entendu parler. De loin, hein. Ouais. De loin <rire> Nous euh... avons fini par nous y rendre. Euh, hein, voilà. Hein. Une première réunion d'initiation. Bon, on y allait, euh, sommes toutes, plutôt guillet, hein. Euh, Heureusement. De... Innoc... très très innocent, bien sûr, on ne, on ne pouvait pas se, se douter de quoi que ce soit. Hein. Avec un nom pareil, on peut imaginer une société de vrais gentlemen euh, cultivés. Euh, nous avons donc fait connaissance de cette société, au départ euh, nous avons été très bien accueilli, euh, même si quelques personnalités sortaient déjà hein, d'entrée de jeu. Personnages avec une certaine barbe, euh, Bernauer, euh, un certain Grégory Bernauer. Oui, C'est ce que je voulais faire, je peux t'étendre euh... ah, bah, voilà, un petit les... peu tous les PNJ qui s'appuient sous les yeux. Euh... Oui, les chevalets que, que je me suis emmerdé à faire, hein. voilà, hein, on a, il y a eu un tuto, hein, mais du coup, bon bah il y en a eu un paquet de faits. Voici les différents PNJ que tu as pu rencontrer au cours du scénario, si ça peut t'aider à... à... À, ah oui, à accompagner okay. le récit. <rire> euh, donc donc, nous avons rencontré, alors on va, on va, je vais faire un petit tour de la galerie de personnages qu'on a rencontré au départ hein, parce que, évidemment, nous avons circulé dans cet ordre au départ en hein, simple simple gentleman qui discutions, euh, qui cherchions à comprendre en fait pourquoi nous avions été invités et le, les tenants et les aboutissants de cette société évidemment. Euh, donc nous avons rencontré euh, Terry Logan, nous avons vu que le maire de la ville était présent sans vraiment connaître le nom, le, le conservateur du musée était présent, voilà, Lionel Chalmers, le maire était présent, Logan Terry, donc un haut gradé de la police, Francis Rockefeller, quand même, était lui aussi présent, là je regarde les noms, alors un certain Barry Pollard, directeur d'un établissement, comment s'appelle-t-il, Hollingsgate C'est ça, Academy Hollingsgate pour finir académie de, pour former de, de jeunes femmes à devenir de vraies bonnes épouses américaines protestantes euh, John Scott, voilà. donc le grand philosophe nous a été présenté comme le grand philosophe celui qui dirigeait euh, complètement le, le mouvement de, de l'Ordre et enfin euh, un certain Carl Stanford, euh, homme assez énigmatique mm, plutôt passe-partout justement qui, euh... semble, qui semblait un homme tout à fait euh, finalement agréable hein, et sympathique à fréquenter euh, le seul qui nous a un petit peu interpellé en fait euh, lors de notre premier rendez-vous c'est finalement les deux seuls qui nous ont un peu interpellé c'est mmh. John Scott qui avait un aspect très particulier, le visage déformé par une maladie de peau probablement euh, et Grégory Bernhauer donc un personnage euh, un peu en retrait, un genre d'ermite, enfin on l'a perçu comme ça dès le départ puisqu'il a un look très particulier, des cheveux longs, un peu en broussaille, une grosse barbe, euh, mais surtout un homme d'une culture exceptionnelle, un homme qui sait à peu près tout. tout sur tout. Euh, donc chose... et sans trop d'erreurs. <rire> sans se <sans, sans rire> planter et très précis sur, sur euh, tous les sujets qu'il abordait et tout ça avec une humilité quand même assez étonnante euh, donc un garçon vraiment très très intéressant de notre point de vue euh, et nous avons donc été il euh, me semble intronisé dès cette première soirée on vous a proposé de ah oui, rejoindre l'Organ. On voilà. nous a proposé, oui, c'est ça. Ah, on vous avez compris un... plus tard que cette soirée, finalement, n'était que <rire> euh, une excuse pour vous demander de rejoindre euh, Tout alors, à euh... fait. Euh, donc c'était la soirée initiatique, hein, donc, euh, on a rencontré chacun notre tour euh, le grand philosophe euh, ou l'un des membres de la société, ça dépendait. Moi, j'ai rencontré personnellement le grand philosophe, enfin, Arthur George euh, Wanchester a rencontré John Scott. Euh, une petite discussion, euh somme toute assez banale, même si un tout petit peu inquiétant puisqu'on se retrouve seul à seul avec un personnage qu'on ne connaît pas dans un ordre qui s'appelle l'ordre hermétique du crépuscule d'argent, c'est quand même on pas une un tout chose petit bureau, en fait. Forcément très très rassurante, d'autant que les quelques renseignements qu'on avait essayé de prendre avant de se rendre au rendez-vous, euh, on avait fait un peu chou blanc, on n'avait pas trouvé grand-chose. Euh, si ce n'est une très très vieille trace d'un vieil ordre de chevalerie, mais qui semblait pas avoir de lien vraiment direct, euh, a priori. <rire> a avec cette <rire> venu à, à une scène magnifique euh, pour notre professeur James Owen. Euh... Voilà, le, le docteur avait donc fait de, de, des recherches qui avaient abouti à, à cette découverte. Bon, il était allé un petit peu franco sur le, les, le, les questions. Est-ce de... que vous êtes lié avec ce groupe satanique <rire> Ah bon, hein, euh, très euh, voilà, ce qui lui a valu d'ailleurs un appartement brûlé. Enfin, on imagine qu'il y a un lien entre les deux. <rire> le docteur n'a jamais vu de lien. <rire> il ne voit toujours pas de lien, d'ailleurs. Il <rire> n'y ben, a pas de raison. Ce enfin, sont des gentlemen. Voilà. Euh... Et donc, après cette, cette, première, euh, cette première découverte de l'ordre hermétique, euh, bah, finalement, le, leurs propos semblent assez raisonnables, à savoir se regrouper entre gentlemen pour discuter des faits de société et euh, surtout essayer de grandir intellectuellement en s'intéressant à tout ce que le monde peut proposer. Euh, donc, euh, après cette soirée initiatique. À la fin de cette soirée initiatique, donc, nous avions euh, été au moins deux, deux membres de notre de, de, de petit groupe. Alors, on s'est donc rencontrés, d'ailleurs, à cette occasion-là, puisque euh, moi, moi, je connaissais un petit peu le tailleur, Monsieur Medvedev, qui était donc mon tailleur, hein, parce qu'évidemment, je ne m'habille pas en prêt-à-porter, euh, et puis euh, Monsieur donc Filmore, euh, qui était présent m'a été présenté par monsieur Medvedev, euh, qui le connaissait déjà d'avant, et qui m'ont présenté aussi d'ailleurs ce patriote que j'ai beaucoup apprécié, hein, cet homme qui a quand même donné ses jambes pour la nation, enfin c'est comme ça que moi je l'avais C'est comme préparé. ça qu'il l'avait vu, <rire> oui. Euh, mais... Cet homme donc m'a fait fort, fort bonne impression, ne serait-ce que que par son patriotisme, euh, le docteur euh, donc James Owen. Euh... Donc notre petit groupe étant constitué, euh, moi j'avais déjà donné, euh, mon, mon, George Arthur-George Arthur, avait, dé... Arthur George avait déjà donné euh, les 1000 dollars réclamés par l'ordre hermétique pour, pour s'y inscrire. Donc nous avons été euh, conviés à venir à une petite initiation, si tout ça nous convenait, pour être intronisés au sein de cette société euh, de cet ordre. Entre-temps, euh, bien évidemment, entre le moment où nous sommes sortis et le moment où nous sommes euh, retournés pour notre intronisation, euh... <coughs> On s'est quand même senti un petit peu en devoir de nous renseigner un petit peu sur l'endroit où nous mettions les pieds, euh, puisqu'au-delà de l'argent <rire> qui nous était demandé, on savait pas vraiment à qui on avait affaire. Et puis c'est vrai que ce personnage de John Scott, ce grand philosophe, euh, qui donne quand même des explications très vagues sur euh, sur, sur l'ordre duquel il est euh, il est dépositaire, nous a quand même fait une impression un petit peu en demi-teinte, donc on est quand même allé se renseigner, évidemment, en bibliothèque, hein, comme de juste. C'est un crulou qu'on joue, hein, donc euh... la base Normal, hein, j'ai une bibliothèque. Alors, bon, Arthur Georges n'étant pas particulièrement, euh, on va dire, enclin à passer des heures et des heures en bibliothèque à payer un jeune étudiant euh, pour euh, pour faire les recherches à sa place, tandis que euh, certains d'entre nous ont fait eux-mêmes d'ailleurs des recherches. Euh, bon, de fil en aiguille, on n'a pas trouvé grand-chose sur cet ordre dramatique, en réalité. Hein. Non, euh, plutôt, mm. plutôt effacé hein, dans les archives. Ça... Certains ont insisté, on cherchait loin, mais non, non, c'est euh, vrai qu'on a eu faire le tour, on n'a pas vraiment... Pas à... euh, en, en tant que tel, l'ordre dramatique donnait pas grand-chose. En revanche, euh, une coupure de presse, euh, il me semble qu'elle est arrivée à ce moment-là, euh, ou elle est arrivée après, c'est ça, euh, j'avoue, sur le timing... Si, on, on a eu une coupure de presse, c'est bien, bien la même, même ça semaine. Ça. Ouais, oui. c'est ça. Avec oui, c'est ça. Sur la recherche, c'est ça. Sur la recherche concernant l'ordre hermétique, évidemment, nous avons trouvé la seule trace que nous avons trouvée en fait, c'est un journal finalement pas si ancien que ça, même très récent, nous expliquant qu'un certain James Clark avait disparu, dont on va dire dans des circonstances assez étranges, disparu en pleine nuit comme ça. De chez lui. De chez lui, alors cette coupure de presse nous a quand même un petit peu intrigué puisque l'ordre hermétique était clairement cité dedans, euh, James Clark faisant partie, euh, soi-disant, de la franc-maçonnerie et de l'ordre hermétique. Donc ça, ça a évidemment commencé à nous interpeller un tout petit peu, donc par euh, principe de précaution, nous sommes en, quand même allés voir... Euh, la personne, euh, la femme du disparu, que tu as passé ton temps à appeler la veuve, <rire> que, que j'ai un petit peu chahuté euh, avec un certain manque de tact, <rire> voilà, qui n'était pas du tout du, du style de Arthur George. Euh, C'était pas son style, mais euh, mais en même temps, ça lui échappait. Hein, voilà. C'est un personnage qui n'a pas forcément une, une grande conscience, par contre, de, de la délicatesse. Donc voilà. euh... Euh, assez, euh, assez rigolo. Lui, lui échappait le terme de veuve assez régulièrement Et donc cette veuve, <rire> qui ne l'était pas euh, Vous verrez plus tard qu'elle ne l'était pas, pas encore Même si ça, ça ne saurait tarder bah, Elle l'est, ma, en fin de scénario Donc cette veuve nous expliquait que bah, Tout simplement cet homme avait disparu en pleine nuit Elle était allée se coucher, tout se passait très normalement Elle va se coucher en et en pleine nuit cet homme sort de chez lui et disparaît. Une chose assez étonnante, alors euh, sur ces entrefaits, on croise quand même euh, le chef de la police, Terry Logan, qui euh, curieusement euh, se sent un petit peu l'obligation de venir euh, rendre visite à cette dame au moment où, même où nous y sommes. Une chose hein, étonnante tout de même. Euh, et il s'absente d'ailleurs quelques temps, euh, et nous le voyons revenir extrêmement énervé, après l'avoir entendu euh, euh, faire un, un grand son de, de narine. Mmh. Hein, il s'est mouché à l'envers. Il s'est mouché à l'envers, on a entendu un... Et il est revenu très très énervé des toilettes, ce qui n'a pas fait de doute dans notre esprit, hein, évidemment. Cet homme consomme des stupéfiants, euh, euh, c'est inadmissible pour un homme de la police, et commence à nous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y a peut-être des choses très discutables dans le fonctionnement du Crépuscule d'argent. Euh, au final, on en apprend, bon, on fait quand même un peu de recherche, mais on apprend finalement pas grand chose de plus auprès de, auprès de cette dame. Euh, et on finit par essayer de se renseigner sur le trajet qu'a fait, qu fait le bus, Passer les petits détails sur le. Oui, même Finalement, votre enquête de James Clark n'a pas amené énormément. Non. qu'il était parti, finalement, vers la loge. La loge de l'ordre hermétique. Et c'est. Bon, voilà. Donc, ça, ça a été souligné pour vous. C'est là que ça ne faisait pas. Et euh, vous avez fait des recherches, je pense, sur John Scott et ce quand vous avez commencé à chercher sur les noms que des choses sont appelées. C'est notamment sur Carl Stanford. Euh, nous avons trouvé un papier. Enfin, l'étudiant que j'avais payé euh, a faire sortir un papier qui s'appelait euh, citait un homme qui s'appelait Carl Sanford. Euh, bon, et, évidemment, ouais. le Carl s'écrivait avec un K au lieu d'un C, euh, et puis c'était ouais. Sanford et non pas Stanford. Mais il se trouve On ne peut euh... pas être la même personne. Ouais, ça, on ne voit pas et forcément puis, un hasard. Il me semble qu'il y a 200 ans, en gros, euh, qui nous sépare de ce premier Carl Sanford. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, c'était ça. Euh, c'est bien ça. Hein. Euh... Donc voilà. Et ce Carl Sanford, donc, aurait été, euh, aurait été pourchassé, euh, jugé de Ah non, Ford. ça c'est John Scott, ça. Hein. C'est John qui Scott. Est sépare de 200 ans. Et quelle la, la ferme. Non, ah, Carl Sanford, il y a bien Jean un truc Jean sur Sanford, de... mais c'est pas 200 ans et c'est pas chassé dans la ferme. Ah, John Ah oui, oui, non, non, c'est la ça. ferme de, Carson de, euh, Carl Sanford, c'est Tremontane Close. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, donc, euh, oui, un certain. Et new York. Carl Sanford, c'est ça. Un certain Carl Sanford, pardon. Effectivement, j'inverse deux, deux personnages qui finalement finissent quand même par se confondre dans le ignominie. <rire> mais en enfin, face, ce sont pas les mêmes. Ah, amis. il va pourra parler donc, ce pas fameux Carl Sanford aurait, euh, qui habitait un quartier, euh, un quartier un peu excentré de, de Boston. Voilà. Euh, ce fameux Carl Sanford, il y a oh, 8 euh, il aurait, aurait enlevé des enfants. Aurait été accusé d'avoir enlevé des enfants. Euh, on en perd assez rapidement la trace en réalité. Euh, mais donc, donc voilà, ça, ça nous interroge un petit peu. On, va donc, on se rend donc sur l'ancienne maison citée dans le journal, mm -hmm. Atry Mountain Close. Bizarrement, les gens, les gens sur place qu'on interroge ne veulent pas répondre. Et, et au-delà de ça, euh, après que nous les ayons interrogés, euh, dans, dans les minutes hein, qui suivent le moment où nous les avons interrogés, ils disparaissent euh, des lieux et euh, la police intervient, euh, intervient sur les lieux, on va dire peut-être une petite demi-heure après que nous y soyons nous-mêmes arrivés. Et, euh, et découvre des cadavres euh, tous les gens que nous avons interrogés se retrouvent être morts d'une manière ou d'une autre l'un a fui et s'est fait écraser par un bus euh, l'autre euh, a les, les yeux euh, enfoncés dans la tête il s'est enfoncé a priori lui-même les yeux dans la tête avec ses propres pouces euh, voilà des choses un petit peu curieuses